Bonjour les enfants, maintenant je vais vous raconter l'histoire de lion à la fête. Il s'agit ici d'une fête foraine. D'une fête foraine. C'est la fête foraine. À la fête. Le malaise s'arrête et marine. Voici marine. Cours vers la moto. Mais Omar et monte avant. Voici Omar. Ce sont les amis de Lila. Marine n'est pas contente. Viens sur le lama. Voici le lama. Viens sur le lama, lui dit Lila. Non, répond Marine, je veux la moto. Je veux la moto. Je veux la moto. Omar est sur la moto, il met le casque. Lila lui dit... Le dernier qui a mis ce casque avait dit pour... Bork, fait Omar, et descend de la moto. Marine appelle Lila, la moto est libre. Attention au départ, dit une dame dans le micro. Le manège démarre. Marine est sur la moto et Lila dans, la, dans le carrosse et Omar, Omar est monté sur le lama. Lila dans le carrosse Omar est monté sur le lama et Marine est sur la moto alors euh, encore une fois à la fête le manège s'arrête et Marine court vers la moto mais Omar est monté avant Marine n'est pas contente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 Le manège des mares, Marine est sur la moto et il est là dans le carrosse. Et Omar, Omar est monté sur le lama. Maintenant, des questions de compréhension, bien sûr, pour vous aider, bien sûr, à comprendre ce qu'on appelle le français. Alors, compréhension et débat, c'est la fête foraine. Alors, sur quoi euh, Marine veut-elle monter Sur quoi Marine veut-elle monter Que fait-elle pour y arriver Que fait-elle pour y arriver Pourquoi Omar descend-t-il de la moto Pourquoi Omar descend il de la moto Es-tu déjà allé dans une fête foraine, par exemple Et quelle attraction préfères-tu et pourquoi? Sur quoi Marine veut-elle monter? Que fait-elle pour y arriver? Pourquoi Omar descend-t-il de la moto? Et toi? Es-tu déjà allé dans une fête foraine? Oui. Alors, euh, quelle attraction préfères-tu et pourquoi? Je vous laisse bien sûr euh, réfléchir un petit peu. À ces questions et après on va faire une petite correction voilà alors voici la correction de ces questions sur quoi marine veut-elle monter marine veut monter sur la moto que fait elle pour y arriver bien sûr à l'aide de lila comment lila dit que le dernier qui a mis le casque avait des poux. Ça veut dire le casque de la moto. Alors, pourquoi Omar dissentit de la moto Alors, tout simplement, il euh, a peur d'avoir des, <rire> des poux. et la peur d'avoir des poux. Et toi Tu es déjà allé dans une fête foraine Oui je suis déjà allé dans une fête foraine. Non, je n'ai pas encore allé dans une fête foraine. Alors, quelle attraction préfères-tu Peut-être euh, le manège, peut-être d'autres attractions. Et vous expliquez bien sûr pourquoi. D'accord Alors, sur quoi Marine veut-elle monter La réponse est Marine veut monter sur la moto. Que fait-elle pour y arriver à l'aide de Lila Alors, Lila a une idée. Elle a proposé aux autres. Et pourquoi Omar descendit de la moto euh, Omar descend de la moto car il a peur d'avoir des poux. Le dernier qui a mis le casque de la moto avait des poux. C'est l'idée de Lila. Pour ces deux questions... À vous de répondre si tu es déjà allé dans une fête foraine tu dois tout simplement nous raconter quelle attraction préfères tu et pourquoi alors euh, je vous propose maintenant la lecture de ce de cette histoire voilà alors alors à la fête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 Marine appelle Lila, la moto est libre. Attention au départ une dame dans le micro. Le manège démarre. Marine est sur la moto. Il est là dans le carrosse. Et Omar, Omar est monté sur le lama. Suivez avec moi, s'il vous plaît, essayez de lire avec moi. Le manège s'arrête. Oui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 Le dernier qui a mis ce casque avait des poux. Bourg, fait Omar, il descend de la moto. Marine appelle Lila. La moto est libre. Attention au départ. Il y a une dame dans le micro. Le manège démarre. Marine est sur la moto et Lila dans le carrosse. Et Omar, Omar est monté sur le Lama. Alors, euh, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire de Lila vous a, vous, a, euh, vous a plu. Alors, je vais vous raconter la suite de l'histoire de Lila prochainement. C'était avec vous, M. Youssef de la chaîne J.Conex TV. Au revoir et à la prochaine.